Continuer avec, euh, avec la création de notre site web. Donc pour rappel, voici le site web que nous avons créé. Hein. ça commence là, tu, tu, tu, tu, en haut, ça descend là et ça continue de là jusqu'en bas. Ok. Donc, c'est ce que nous avons fait précédemment. On va créer ça et ça. Maintenant, on est à ce niveau. On va créer ça. Quand vous regardez, euh, quand vous regardez cette photo là photo qui est ici il y a différentes façons de créer ça sur euh, avec euh, avec l'outil hein, l'outil cheetah l'outil de création web soit on met une boîte et on ramène une photo de photos dessus d'accord soit on crée tout ça là l'ensemble là comme une photo et on importe c'est ce que moi je vous, je vous propose ok donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui on va aller on va aller là je mets ça de côté et je vais ramener je vais ramener ça ok pour reproduire ce qu'on vient de voir du coup ce qu'on va faire je vais aller regarder un peu des photos je prends ça tac tac je les coupe et je vais aller mettre au bon endroit et puis on va travailler dessus, d'accord On essaie essayer de, de reproduire la même chose. D'abord je mets les photos au bon endroit, blablabla, ça descend. Alors... Quel nom je peux donner à ça Sport. Coller. Et... Du coup, je vais choisir une photo. Et on va essayer de faire la même chose. Attendez. On va essayer de faire la même chose. Alors. Je vais juste unifier certaines choses. Donc, l'objectif, c'est de prendre une photo, de faire ça et de prendre une photo, une autre photo, de faire ça. On va faire ça avec Gimp. Donc, les deux photos à utiliser. La première, la première on va prendre ça. Et la deuxième, on va prendre une partie de ça. Ok, on y va. On va l'ouvrir avec Gimp. Tac. Je l'ouvre avec Gamepad. Euh, autre chose qu'on peut faire, donc la dimension que je veux donner à ça, je vais quand même ouvrir. Un... On va le faire sur, on va dire 800 par 800, d'accord 800 par 800, transparent. Valider. Alors, je retourne sur truc euh, Autre chose. Je vais aller quand même récupérer d'autres photos qui peuvent être intéressantes. Attendez. J'y vais... Bon tiens, je vais faire ça ici, plus sympa, c'est là. Celle-ci ouvrir avec GIMP. Donc j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. D'accord, et je vais créer tout ça ici. La première chose qu'on va faire, on va récupérer le cadre. Allez, CTRL A, CTRL C, on vient là, contrôle V. Super, là c'est bon, nickel. Ensuite, on va aller copier. On va aller copier ça. Hop, on prend un petit cadre comme ça. Copie. Et on désélectionne CTRL. CTRL V. Bien évidemment, c'est trop grand. Donc on va réduire. Bon, on va mettre 800. On va mettre 800. On va mettre à l'échelle. On dézoome tout ça. Oh, punaise. On ramène tout ça ici. On zoom. Donc du coup, on réduit encore. Parce que le cadre, la photo doit être à l'intérieur du cadre. Donc on zoom encore. On dézoome encore, pardon. Et je vais faire ça je Dépasse un peu, je mets à l'échelle et on va essayer de cisailler. Cisailler, est-ce que nickel? Donc, quelque chose de ce genre, je vais prendre celui-ci, le déplacer, mais là, ok. Bon, on n'est pas très très parallèle, on va essayer de rendre ça parallèle, on revient là-dessus. Encore, D'accord, précisément, bon, on va déplacer ça un peu, on va voir, ouais, c'est un peu plus droit, on peut faire mieux, mais c'est pas mal déjà. Donc du coup, on va rester comme ceci, ça, première couche. Ok, on retourne, je vais voir euh, si, euh... bon, je vais, je vais récupérer ça quand même, je coupe ça, d'accord, je le coupe, oh, il a pas coupé, bon, attends, on va voir, parce que le truc c'est quoi, bon, c'est pas vrai. Pourquoi je fais ça c'est que je vais mettre ça sur une autre calque au en fait donc je vais couper ça bon j'ai du mal donc peut-être qu'il a déjà pris hein. oh, mince. donc c'est ça tu voyez donc là il a collé les deux calques c'est pas ce qu'il faut quoi c'est pas ce qu'il faut donc il faut que je mette ça sur une autre calque donc on retourne ici édition Ok, nouveau calque. Ok, du coup, il a compris qu'il fallait le mettre dessus. Super. C'est ce qu'il faut comme ça. Je peux, je peux le déplacer. Maintenant, on a deux calques. Il y a un calque en dessous, d'accord, et l'autre au dessus. C'est ce qu'il faut. Super. Maintenant, faut pas que je refasse la même erreur. Donc, troisième calque. On va prendre une calque transparent. Valider. Troisième calque Il est là. Et on va aller. On retourne là. Tac. On reprend un autre rectangle comme ceci. Ok. Je ne vais pas prendre le. Copier. Je reviens là. Ctrl V. On réduit tout ça. Donc 800. sont validément tout ça mise à l'échelle ok on prend ça on descend on le met là super super ensuite on va prendre un cisaillement un outil cisaillement tac cisaillement bam on glisse glisse un peu donc celui-ci est censé dépasser on trouve, que, on trouve aussi que c'est un peu trop grand c'est un peu trop donc j'ai envie de j'ai envie de rogner sur le côté pour que ce soit moins hein, pour que ce soit mais on va, on va faire ça plutôt en termes de, on va réduire juste, attendez, j'ai du mal avec ça, euh, mise à l'échelle, on va réduire juste ça, on va enlever la proportion, tac on fait ça comme ça, ok, donc comme ça c'est un peu plus fin, super, et si on compare, mise à l'échelle, cisaillement de nouveau, cisaillement et cisaillement, d'accord. On prend cela et on le met là. Je zoome un peu et j'ai fait ça. Ok, donc là les deux sont dessus. c'est pas mal bon le seul seul souci maintenant c'est que bon seul souci seul truc c'est que euh, les deux sont dans le même temps donc ce qu'on peut faire on peut mettre un filtre on peut mettre un filtre sur celui là hein. on peut mettre un filtre dessus pour que euh, voilà ça soit un peu euh, ça soit un peu différent au niveau de la couleur soit un filtre sur le fond soit un filtre sur euh, la dame qui court donc, là, on va le désélectionner quand même. On va voir ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre comme un filtre dessus Comme filtre. Comme filtre. Comme filtre. Alors, on va mettre du... Pas envie de. J'ai pas forcément envie de mettre du violet, quoi. Pas forcément envie de mettre du violet. Donc, euh... bon, on va mettre un calque, on ramène un nouveau calque, un nouveau calque transparent, nickel. Il est au-dessus. Et, et, et, et, et, on va aller choisir une couleur. Une couleur. Mm -hmm. On va voir, on va faire des tests, on va voir ce qui va, ce qui va bien. Et si on prend, hop, bon, il est trop, on va remplir autrement, hein, parce que là, il hein, faut l'opacité, on réduit un peu l'opacité. Donc, si on fait un truc de ce genre, ok. Donc on va faire la même chose qu'on a fait pour les, pour les autres, hein. on va le faire, on va faire la même chose ici. Donc on va réduire tac, il est là, il est là, il est là, il est là. Et ce qu'on peut faire après, mise à l'échelle ce qu'on peut faire c'est le cisaillement tac cisaillement donc on réduit ça on met ça en parallèle ok et on revient encore mise à l'échelle on voit dessus tac donc là on voit que c'est pas bien pas bien aligné, donc on peut on peut recisailler de nouveau. On peut recisailler de nouveau. Donc là, on est ici. Mis-à-l'échelle. Et on va recisailler. On y va, on recisaille. On va prendre celui-ci. On va voir si on peut bien aligner. D'accord, on recisaille de nouveau. On recisaille de nouveau. On décale. D'accord. On descend un peu. Bon, mise à l'échelle. On... ah, C'est l'inverse. D'accord. Ok, on va voir si on peut réduire celui-là. Il y encore, euh, c'est encore euh, un peu côté cisaillement. Il reste. Et c'est encore un truc à faire. ok donc là bon c'est le truc l'idée c'est de faire c'est d'arriver à faire un truc au millimètre près quoi d'accord et d'avoir quelque chose qui qui se rapproche un peu plus de ce que euh, du modèle du modèle qu'on a en fait Okay. Donc là c'est pas mal on va dire okay. C'est pas mal Si on enlève c'est comme ça Si on remet il est comme ça okay. euh, Autre chose Maintenant ce qui manque c'est l'ombre C'est l'ombre qui manque Donc on va aller créer On va aller créer une ombre Pour une ombre Pour sur la photo On va aller filtre On va porter ça, un truc de ce genre. On va voir l'opacité. On peut la rediriger. Alors, l'opacité, je vais l'augmenter. Par contre, ouais, je trouve que c'est pas mal. D'accord, validé. Donc du coup, on a notre on a notre image. Cette image-là, je vais je vais enregistrer. Ça peut servir après. Donc je vais enregistrer. Je vais lui trouver une place quelque part hein. dans ma bibliothèque. Mm -hmm. Alors on y va. On va aller lui trouver une place. Conception, on va l'appeler Conception Cadre. Ok. Cadre. Enregistré. Et là, on va exporter. On va exporter sous. Euh, bon, on va l'appeler comme ça. Conception Cadre. Exporter. Exporter. On voilà, regardez à quoi ça ressemble en vrai. Il est là. Alors. Ce qu'on vient de faire, il est là. D'accord Donc je trouve que c'est pas mal. Je vais, voir, je vais juste vérifier le poids. Ça fait 200k quand même. Hein. 200k quand même. Mais bon. c'est pas, C'est pas méchant. C'est pas bien méchant. Donc du coup. Une fois qu'on l'a. On revient. Et on va créer. Du coup, on va le, on l'importer en tant, que, en tant que photo, et créer ce qu'on a là. Ok? Les éléments, là, les icônes, on les a déjà, on les a déjà récupérés. Ils sont là. Donc, on va, on va refaire la même chose. Ok? On se retrouve dans le prochain coup pour faire ça.